Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai apporté une autre vidéo. Résumé complet le combat pour l'amour, avant de commencer, likez et laissez un commentaire si vous aimez la vidéo. Cette nouveauté indienne tourne autour de la vie amoureuse de Twinkle Tanera et Yuvraj Lutra, deux tourtereaux dont leur mère respective, Lila Tanera et Anita Lutra son rival lila veut que sa fille épouse un autre homme kunji sarna de son côté Yuvraj fait semblant d'aimer twinkle juste pour se venger de lila mais au fil du temps le jeune homme tombe sous le charme de twinkle mais cette dernière est follement amoureuse de kunji malgré cela Yuvraj continue de s'immiscer dans leur vie mais très vite les choses vont prendre une autre tournure lorsque Yuvraj va essayer de tuer Twinkle. La jeune femme lui sauve la vie. Quant à la mère de Yuvraj, Anita, elle va essayer de ruiner la vie de Twinkle en assassinant Kunji. Le combat pour l'amour est une série télévisée dramatique romantique indienne créée par Sebash Chandra sous Essel Vision Production qui a remplacé Jodha Akbar. La série mettait en vedette Sidangupta, Jasmin Basine et Zin Imam comme Kunji Sarna, Twinkle Tanera et Yuvraj, Yuvi, Lutra. Situés dans le contexte du Pendjab, ils tournaient autour de leur vie et de leur relation d'amour, de haine, de trahison et d'obsession. Point. Twinkle Tanera et Yuvraj Lutra tombent follement amoureux. Leurs mères respectives Lila Tanera et Anita Lutra, sont rivales. Lila veut que Twinkle épouse un autre gars, Kunji Sarna. En réalité, Yuvraj simule l'amour et veut détruire Twinkle pour se venger de Lila pour Anita et ses faveurs sexuelles. Sur l'ouvrage, Twinkle choisit et épouse Kunji. L'ouvrage se rend compte qu'il est vraiment amoureux de Twinkle maintenant. Yuvrage essaie de créer des problèmes dans la vie de Twinkle et de tuer Kunji. Twinkle et Kunji tombent amoureux et veulent une vie heureuse. Mais Yuvrage reste une menace pour eux et continue de s'immiscer dans leur vie. Tirant leurs forces l'un de l'autre, Kunji et Twinkle combattent toutes les intentions de Yuvrage. Les choses prennent une tournure lorsque Twinkle lui sauve la vie lorsqu'il tombe dans son propre piège en la tuant. L'ouvrage change le cœur. En raison de la haine pour Lila, Anita essaie de ruiner la vie de Twinkle en assassinant Kunji. Elle lui fait une piqûre. Kunji est porté disparu et présumé mort. Il a révélé plus tard qu'il n'était jamais mort et qu'il avait été sauvé par des pêcheurs. En supposant que Kunji soit mort, Twinkle est brisé. Après quelques mois, elle découvre qu'elle est enceinte de l'enfant de Kunji. Sa famille la marie faussement à Youvrage car il a changé, mais Twinkle continue d'aimer Kunji. Merci à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.